Alors, l'étape suivante, on va commencer à avoir des choses, euh, des, des prises de décision, euh, puisqu'on va s'intéresser à notre menu ici et décider que ben, finalement, hein, l'entraînement, on ne peut le suivre qu'à partir du moment où on a suivi d'abord le cours et que la, les révisions, on ne peut les faire que à partir du moment où on, est, on a fait les exercices d'entraînement. De, Donc, d'avoir euh, un un accès conditionnel au menu entraînement et révision donc qui vont dépendre du menu précédent. L'entraînement va dépendre de l'accès au cours, la révision va dépendre de l'accès à l'entraînement qui donc lui-même lui-même va dépendre de l'accès au cours. C'est ce qu'on va voir dans, dans, le nouvel, dans ce nouvel exercice. Donc voilà le nouveau schéma, je vais agrandir un petit peu temporairement pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, donc le schéma globalement n'a pas changé, c'est toujours l'étape 1 qui nous mène vers étape, les étapes 2A, 2B ou 2C, mais on a ajouté maintenant, on va ajouter des conditions sur les deux étapes 2B et 2C, donc un accès s'il si y a eu consultation de, de l'étape précédente. En fait. Alors comment on va, on va faire ça eh bien, on va aller dans le plan graphique, toujours, tout va se situer dans le plan graphique, où on va indiquer une condition. Donc, il y a une rubrique, vous allez voir, une rubrique condition. Quelle va être la condition eh C'est, par exemple, que l'étape 2A ait été visitée. Donc, s'il a été visité, eh bien, dans ce cas-là, on autorise l'accès à l'étape 2B. Et ainsi de suite, pour l'étape 2C, l'accès sera autorisé si l'étape 2B a été visitée. Donc, essayons de... Je vais vous laisser d'abord essayer de le faire, hein, et puis ensuite, on va corriger. Donc là, normalement, ça doit aller un petit peu plus vite. Hein, C'est juste un réglage euh, supplémentaire à, à ajouter sur euh, l'item de plan graphique. Donc, tout va se passer dans euh, l'item plan graphique hein, ou map. Hein, où On va spécifier... Alors, je vais revenir ici sur l'aide. Donc, on va aller... Euh, je rappelle donc déjà ce qu'on a. On a, hein, on a boutons donc trois boutons ici je vais diminuer un petit peu voilà et donc ce qui nous intéresse c'est le bouton 2 entraînement pour lequel on veut ajouter une condition donc on ne pourra cliquer sur ce bouton c'est ça que veut dire la condition que euh, si l'étape précédente, l'étape de cours, a été visitée. Vous voyez qu'il y, y a plusieurs euh, conditions possibles. Hein. On va choisir, en fait. Donc, en cliquant sur le point d'interrogation, on choisit le, le type de condition qui nous intéresse. Euh, donc, c'est la première, hein, ici, mais on peut quand même regarder les, les deux autres. Donc, conditions sur étapes validées, c'est lorsque, par exemple, on a des, des exercices. Et conditions calculées, ben là, on va voir hein, qu'on peut faire des calculs, euh, par exemple, des scores, des choses comme ça et donc ça pourrait être un score là ce pas le cas c'est donc étape visitée et on va spécifier quelle est l'étape qui, qui devra avoir été visitée pour que euh, on puisse accéder à ce, ce bouton donc là c'est l'étape 2A donc pour accéder à l'étape 2B il faut, faut d'abord avoir visité l'étape euh, 2A donc je vais glisser déposer la 2A ici voilà et ensuite, on spécifie s'il faut qu'elle ait été visitée ou pas. Hein, c'est-à-dire que ça pourrait très bien être l'inverse, la condition inverse. Euh, si on a visité, euh, on bloque euh, la, la condition. C'est peut-être un peu plus rare, mais euh, pourquoi pas. Voilà, donc ça, on l'a fait pour euh, le bouton ici, euh, entraînement, c'est-à-dire l'accès à l'étape 2B. Et maintenant, on va refaire la même chose pour la troisième euh, et dernière étape, donc, la 2C, dont l'accès est conditionné par la visite de l'étape 2B. Voilà. Et ne pas oublier, bien sûr, de choisir ici, visiter Donc, normalement, bah là, on peut tester. Hein on va regarder tout de suite. On revient... Je vais rafraîchir donc pour rafraîchir suivi de changer l'onglet hein, l'aperçu ici voilà ah, apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner c'est normal puisque je suis pas dans le bon exercice donc je vais fermer un peu toutes mes fenêtres voilà. et je vais aller dans le bon exercice c'est à dire l'exercice 3 Voilà. Alors, cette fois-ci, par rapport à tout à l'heure, eh lorsque je survole le cours, eh bien, il change d'aspect. Par contre, lorsque je survole l'entraînement et la vision, là, il ne se passe rien. Donc, ça veut dire que les boutons ne sont pas cliquables. Je peux cliquer, mais il ne se passe rien. Donc, je clique sur le cours. Je peux effectivement lire mon cours, forcément. Je clique ici à droite dans Prochaine étape. Donc, je reviens bien menu et là maintenant j'ai débloqué l'entraînement. L'entraînement est maintenant cliquable, la révision n'est toujours pas cliquable, donc je clique sur l'entraînement. Alors j'ai pas d'obligation en fait, hein. c'est juste un accès pour l'instant, on verra qu'on peut ensuite mettre des obligations un peu plus fortes, mais c'est juste un accès, je suis même pas obligé de répondre aux questions, je valide voilà. et là maintenant j'ai débloqué le menu de révision. Donc là c'est pareil, hein. je suis pas obligé de le faire et voilà. Donc là maintenant tout est débloqué et je peux maintenant accéder à n'importe quel élément.